Comme nous vous l'avions présenté dans une précédente vidéo, le Solfégiciel offre la possibilité de sauvegarder un ensemble de paramètres sous la forme d'un fichier de configuration. Ce fichier peut être utilisé par exemple lorsqu'on souhaite retrouver facilement et rapidement des mélodies et paramètres associés en cours de travail. Mais c'est aussi un excellent outil pour l'enseignant soucieux de transmettre à ses élèves des consignes à des fins de travail à domicile. La création d'un tel fichier de configuration a été décrite en détail dans la capsule intitulée « Sauvegarder une configuration », capsule que je vous invite à consulter si besoin. Mettons-nous ici à la place d'un apprenant sur le point d'ouvrir un fichier de configuration qui lui a été envoyé par son professeur, via un email, par exemple. Une fois ce ou ces fichiers de configuration sauvegardés sur mon disque dur, j'ouvre via le menu Configuration ouvrir une configuration, raccourci Commande O sur Mac, Contrôle O sur Windows. Le logiciel est alors prêt à l'utilisation, avec l'ensemble des paramètres spécifiés par le professeur. Je peux choisir d'ouvrir une autre configuration en procédant de la même façon. La dernière configuration chargée est indiquée dans la liste déroulante des configurations en bas à gauche de l'écran, qui permet de basculer d'une configuration à l'autre. Je peux choisir de vider cette liste déroulante via le menu « Configuration effacer les configurations actuelles », qui permet de rétablir la configuration initiale du logiciel. Je peux enfin charger plusieurs configurations, correspondant à différents exercices transmis par le professeur, via le menu « Configuration »,« Ouvrir un répertoire de configurations ». L'ensemble des configurations est alors disponible dans le menu déroulant, ce qui permet de basculer très simplement d'un exercice à l'autre.